Et maintenant, je me permets d'accueillir le service des sports avec Olivier Freschi, directeur du service des sports, et Romuald de Bureau, son adjoint. Je leur laisse la place. Bonjour tout le monde. Donc, Olivier Freschi, je suis à la direction du service des sports. Bonjour, al Biro et je suis enseignant au service des sports. On est enseignants de PS tous les deux. Alors le service des sports, c'est un service particulier, c'est un service transversal d'enseignement. Euh, en gros, pour vous donner une photographie, un étudiant qui, qui arrive à l'université peut prendre une option, une option sport. Et dans ce cours, à un moment, on a un cours, il va choisir ce sport, on va prendre un exemple, l'escalade. Dans ce cours, 70% des étudiants font une formation qualifiante, ça veut dire que la formation est notée, et 30% des étudiants, sont en formation personnelle, ne sont pas notés. Ces étudiants suivent le même parcours sur 12 séances. Alors nous, on a essayé de s'inscrire dans cette démarche APC. Alors, bon, la première chose, c'est le fait de s'inscrire dans cette démarche, quel est l'apport supplémentaire à l'étudiant dans son parcours de formation Et ensuite, pour nous, quelles sont les conséquences de notre façon d'enseigner et d'intervenir dans les cours alors, pour euh, entrer dans la démarche, donc on est déjà parti des, des étudiants qu'on a, nous, qui arrivent en première année euh, au sein de l'université, et donc qui ont été des lycéens avant. Et ces lycéens, ils ont et déjà un vécu en EPS, et une habitude de l'approche par compétence. Donc en EPS, en éducation physique et sportive. Alors, quelle est la structure de l'enseignement euh, au lycée Elle est la suivante, ils ont euh, une offre de formation, les, les lycéens, qui est structuré donc, par des champs d'apprentissage. Ces champs d'apprentissage, c'est quoi C'est des expériences corporelles qui sont le dénominateur commun entre différentes activités. On estime que, euh, par exemple, entre l'athlétisme et la natation, il y a un dénominateur commun qui est une expérience corporelle, qui est celle de produire une performance qui est mesurable, qui est quantifiable. Et donc, c'est ainsi que sont classés les, les sports au lycée. Donc, le jeune, il a déjà l'habitude de, de cette classification-là, et à chaque classification, donc ça renvoie à des activités telles que je viens de le dire. Et il y a des compétences qui lui sont associées, donc des compétences qui jalonnent tout son parcours, et des compétences terminales, ça c'est à la fin du lycée, ce sont les AFL, sont attendus de fin de lycée, donc ce sont les compétences terminales qu'il doit valider. Il y en a une qui a une coloration euh, davantage spécifique à l'activité, une deuxième qui a une coloration plus méthodologique et une troisième souvent plus euh, sociale. Voilà. Partant de là, nous on a structuré notre offre de formation dans un sou souci de continuité selon la même approche. Donc toutes nos activités sont classées selon les mêmes champs d'apprentissage et puis à chaque champ d'apprentissage on y a sorti une compétence d'ordre moteur, donc qui est spécifique à l'activité, une compétence d'ordre méthodologique et une compétence d'ordre d'avantage social. Alors, nous, on se retrouve dans une situation un peu particulière, puisque à un moment, on va avoir des étudiants qui arrivent dans un même lieu, dans un temps donné. On va avoir des étudiants qui ont ben, des niveaux hétérogènes. On va ensuite avoir des étudiants qui arrivent de licences différentes et dans une même licence, d'années différentes. Donc, euh, euh, notre souci à nous, c'est de poursuivre des apprentissages spécifiques aux activités physiques et sportives, et puis, mais aussi de s'inscrire dans une démarche d'apprentissage spécifique, Donc avec, afin de participer à la construction des compétences semi-professionnelles, c'est-à-dire d'aider l'étudiant à ne plus dire à un moment euh, ce qu'il a fait, mais plutôt d'être capable de décrire ce qu'il a appris, euh, dans, pour l'utiliser pour peut-être à un moment dans un... Dans, pour faire le lien avec ce qui a été dit un petit peu avant, dans une entreprise, pour une embauche, dans un projet à l'intérieur d'une entreprise, être capable de, plus, de mieux formaliser ce, ce qu'il fait. Alors, cette démarche, cette démarche le choix qu'on a fait, c'est d'être sur une... On a fait une démarche particulière. Le choix qu'on a fait, c'est qu'en gros, pour, pour que ce soit un peu plus clair, l'étudiant... Il va avoir 12 temps d'apprentissage, 12 séances dans une activité. Je reprends mon étudiant qui est en escalade. Cet étudiant, à un moment, on va lui demander, au-delà des apprentissages plus spécifiques aux activités, d'être capable, à un moment, de prendre de la distance avec ce qu'il fait. Pour ça, on va lui demander de décrire sa production. Donc, ça peut être un parcours de voie en escalade. Et pour l'aider, on va lui donner des outils pour qu'il soit capable de décrire sa production. Ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, on va l'aider à s'émanciper par rapport à ça. Donc, on va lui demander d'analyser sa production. On va lui donner d'autres outils pour lui permettre d'analyser sa production, qu'il soit capable à un moment de, de prendre du recul par rapport à, par rapport à ce qu'il fait. Et puis il y aura un troisième temps, un moment pour qu'il puisse à nouveau euh, évoluer euh, et puis euh, un peu quitter ses routines, de, de se détacher de, de ce qu'il a fait. Et donc pour ça, on va chercher, il va chercher à se coordonner, à collaborer avec d'autres étudiants. L'image c'est un travail en groupe. L'étudiant, dans son parcours, dans ses douze séances, il fera dans tous les cas, il décrira sa production, il analysera sa production à un moment, et puis il essaiera de collaborer, de se coordonner avec un travail de groupe. Par contre, un étudiant dans une même séance, qui sera en première année, dans l'évaluation, il y aura un fort coefficient sur la description. Ça, on a, on a assez d'idées par rapport à ça, on a assez d'outils. L'étudiant qui sera en L2, lui, on mettra un coefficient fort sur sa capacité à analyser sa production. Là, on a assez d'outils. L'étudiant, dans ce même lieu, au même moment, qui sera en troisième année, on va lui demander à un moment euh, d'évaluer, de se coordonner, de prendre du recul par rapport à ce qu'il fait. Là, on est un peu plus en difficulté, puisqu'actuellement, on a travaillé un petit peu dessus, mais pour être sincère, on n'est pas complètement au point pour euh, pour euh, pour avoir une, une évaluation qui est, qui est assez précise. On ne se décourage pas, on va y arriver, <rire> et on va avancer par rapport à ça. Alors, alors voilà. l'idée, ouais. euh, c'est quand même un moment, l'idée de fond, c'est d'aider l'étudiant à apprendre à s'auto-évaluer, à, à, à prendre du recul sur sa, à sa pratique. Bon, Excusez-moi, j'ai anticipé un peu. J'ai anticipé sur l'avenir, parce que alors cette, cette image-là, euh, elle est un peu lourde. Je suis désolé, l'idée, ce n'est pas de lire véritablement le contenu, c'est davantage de, de comprendre la logique. Euh, ce que je vous expliquais tout à l'heure euh, sur ce qui structure notre enseignement, c'est toute la partie que vous avez à, à gauche, là. Donc avec les activités qui sont classées selon des champs d'apprentissage, qui sont les expériences corporelles. Et puis, euh, on s'est dit que dans un avenir proche, donc l'étudiant aujourd'hui, il arrive au sein du service des sports et il se dit, moi je veux pratiquer l'escalade ou je veux pratiquer la natation. Et il rentre par l'activité dans notre service qu'il désire pratiquer. Et on s'est dit que dans un avenir proche, il serait bien qu'il puisse rentrer par des compétences qu'on a nous identifiées. Alors comment on les identifier On est parti des, des blocs de compétences, des fiches RNCP. Ce sont les encadrés bleus et roses que vous voyez à droite là. Et euh, donc il y a l'action-responsabilité euh, au sein d'une organisation professionnelle et puis expression et communication écrite et orale. Ce sont les deux qu'on qu a retenus spécifiquement. Et à, au sein de chacun de ces blocs, on a décliné des compétences un peu plus euh, de manière un peu plus précise. Et en gros, la première, c'est de l'ordre de l'élaboration d'un projet. La seconde, ça va être tout ce qui est euh, la sensibilisation et, et l'entrée dans une démarche de réduction de son impact environnemental. Et la troisième, c'est euh, tout ce qui est de l'ordre d'un étudiant qui sait travailler en équipe, d'un travail plus coopératif. Donc ça, ce sont des compétences qui étaient indiquées au sein des fiches RNCP. Euh, pour ce qui est de l'ordre de l'expression communication écrite et orale, on est resté sur euh, développer son assurance, s'exprimer devant un groupe donc ce qu'ils sont souvent amenés à faire dans nos activités. Et la cinquième, c'est quelque chose qui est plus spécifique à notre intervention et qui renvoie à un enjeu sociétal, qui est celui d'entretenir son capital santé et le lien qui est fait avec l'activité physique. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que euh, demain, l'étudiant pourra rentrer par une de ses compétences et seront associés plus prioritairement des activités euh, de, par lesquelles il pourra valider, se former dans ses compétences et être évalué dans ses compétences également. Alors nous, du coup, euh, l'APC, on la saisit comme une opportunité. Pourquoi Parce qu'actuellement, à l'université, on touche au niveau du service des sports, en gros, entre 3000 et 4000 étudiants. Sur 15 000 étudiants, il y en a... Euh, 11 000, 12 000 qui ne pratiquent pas l'activité physique au sein de l'université. Donc l'idée, ça a été de dire, euh, voilà, -ce on, comment on peut, on peut utiliser et, et s'appuyer sur cette démarche Alors, l'idée d'augmenter la pratique physique, c'est l'idée d'augmenter la pratique physique pour tous. Pour ça, il y a la partie qui est faite euh, au sein des cours du service des sports. Il y a euh, une, un autre axe qui s'appelle les pratiques en autonomie, où en gros, les étudiants viennent dans les installations sportives. Et grâce au, On a fait pas mal de travail numérique. Il y a des données, petit à petit, qui sont mises pour qu'ils puissent faire une pratique physique un peu plus autonome. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des étudiants qui sont à l'université qui font de la pratique physique, mais qui la font dans des clubs, qui la font aussi le week-end. Donc, l'idée, c'est de donner des outils par rapport à ça. Donc, pour augmenter la pratique physique, on a aussi l'obligation de les aider à avoir une pratique physique et sportive plus réfléchie. Donc, par rapport à ça, si je reprends mon exemple, euh, euh, mon cours d'escalade de, où j'ai 70% d'étudiants qui sont euh, en formation qualifiante et qui sont notés. Là-dessus, on aura une partie d'évaluation qui ira sur des acquis euh, sportifs classiques et une partie de l'évaluation qui sera sur ces trois temps de démarche d'écrire, analyser, puis se coordonner. Donc ça, on peut, on peut, on peut l'utiliser. Mais aussi, l'étudiant qui sera en pratique en autonomie, à un moment, il pourra utiliser le portfolio pour euh, un étudiant qui aura suivi un cours en L1, mais qui ne reprendrait pas l'option sport en L2, il va utiliser cette démarche, le déposer sur le portfolio. Nous, on pourra le valider. Et là, bien évidemment, on ne peut pas lui mettre une note et que ce soit inscrit dans sa démarche, dans son parcours licence. Donc là, on, on, on a eu l'idée de dire, on va, on va donner des badges. Où à un moment, bah, l'étudiant dira, voilà, euh, on va valider des badges comme des étoiles en ski, en disant, euh, voilà, il est capable de faire ça. Donc ça pourra rentrer dans son portfolio. Et ça, ça correspondra aux 30%. Ce qui n'empêchera pas à l'étudiant de le valider dans sa note de licence et en plus d'avoir le badge. Si on peut par la suite faire une gradation de badge, ça serait intéressant parce que cette démarche-là, en prendre du recul sur sa pratique, analyser un peu ce que, ce que je fais vouloir évoluer, c'est une démarche qui existe déjà. Nous, l'idée, c'est vraiment le, de, de focaliser dessus. Et il y a beaucoup d'autres enseignements qui se font aussi dans ce type de démarche. Donc, on pourrait, par une addition de, de ces démarches, augmenter le niveau du badge, ce qui permettrait à l'étudiant de dire, voilà, euh, dans un entretien dans une entreprise, ou dans un projet dans son entreprise, de dire, je suis capable de faire ça, et donner un exemple qu'il a fait en sport, euh, dans une, euh, un TP en chimie, euh, dans d'autres démarches qui vont dans ce sens-là. Euh, voilà. C'est ce qu'on avait. Euh, je ne sais pas si on a été. Euh, J'espère qu'on a été clair. Et puis bon, on est. Nous, on est. On n'est pas. On n'est pas complètement au point, euh, mais on a bien avancé. Et puis on. on a toujours cette idée d'évoluer. Et ce qu'on trouve intéressant, c'est que ça fait aussi. Euh, ça fait aussi évoluer nos pratiques. Voilà. Merci. Merci, Samuel. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça Oui. Merci, c'est bon. Euh, nous, on a des sportifs de haut niveau qui sont en section aménagée et je me demandais si pour des publics euh, qui sont justement, alors on est en BUT de gestion, hein, euh, mais ils ont quand même un parcours euh, niveau sportif et pratique sportive qui, bon, qui valorise par ailleurs euh, dans, leur, euh, dans leur fédération, voilà. Mais je me disais que peut-être le portfolio pouvait peut-être emmener ces jeunes-là peut-être un petit peu plus loin euh, alors, peut-être pas tout de suite, mais <rire> à terme. Alors, un, un étudiant, donc un étudiant à SHN à l'université a une note. Euh, on, peut, on peut inscrire, euh, on, on, peut, on peut utiliser cette démarche-là pour mettre la note à, à, à cet étudiant. Et, et dans cette analyse, en le déposant sur le portfolio, on peut tout à fait rentrer, euh, euh, apporter une réflexion particulière à, euh, par cet étudiant dans ce type de démarche. Pour, euh, pour le faire évoluer sans problème. Surtout que c'est souvent des étudiants sportifs qui ont fait tellement de sport qu'ils ont aussi des connaissances, mais ils n'ont peut-être pas forcément le recul par rapport à ces connaissances. L'idée, c'est de, de le rendre un, un sportif de haut niveau euh, euh, sans être euh, négligent, peut-être plus, plus, plus intelligent, plus réflectif. Voilà. Ouais. Merci. Okay. Alors Dernière question Question assez pratique. Euh, les étudiants ont souvent du mal à s'inscrire dans des activités sportives parce qu'en euh, début d'année, elles sont prises d'assaut. Euh, donc on imagine un étudiant de L1 qui fait de, de l'escalade et puis euh, au semestre 1, par exemple, et puis au semestre 2, ben, l'escalade, c'est déjà complet. Donc il est obligé de prendre un autre sport ou en L2, il est obligé de prendre un autre sport. Comment il arrive à boucler sa boucle sur ses activités ah, pardon. Par euh, rapport aux trois phases que vous avez décrites. Alors, tous les étudiants, un étudiant qui va prendre une option sport sur un semestre vivra ces trois phases. Parce que c'est au-delà de apprendre à fonctionner dans cette, ce mode de, de cette attitude là. À un moment, c'est aussi utile pour l'apprentissage. Ce qui change, c'est le, le coefficient qui est mis. C'est ça qui est important. Après, on ne l'a pas anticipé. Donc dans, toujours dans cette logique de permettre à plus de personnes de faire des pratiques sportives, euh, actuellement on reste, quand il y a un enseignant, on certifie, maintenant peut-être qu'avec un portfolio dans l'évolution que ça prendra, peut-être qu'un étudiant qui en pratique en autonomie ou un étudiant qui a une note en, en badminton et qui a un très haut niveau en escalade pourrait par la suite euh, déposer plusieurs choses sur le portfolio euh, des vidéos, une analyse pratique, peut-être complétée avec un oral et ça lui permettrait à un moment de valider aussi un, une, UA, une partie d'un UA modulaire voilà. et, et puis il y a aussi l'idée euh, que cette démarche justement elle puisse euh, s'appliquer à, à différentes activités donc c'est pas parce qu'il l'aura vécu en niveau 1 dans, en escalade que euh, le deuxième niveau il, il sera obligé de la vivre en escalade, il peut tout à fait euh, transférer des acquis qu'il a eu en escalade sur cette démarche là dans une autre activité c'est l'objectif de de cela Merci. Alors le temps passe un petit peu, donc on va arrêter là pour les questions. Donc, merci Olivier, merci Romuald.